Alors Céline, qu'est-ce qui se passe de beau à Lyon ces temps-ci bah, Ces temps-ci, la semaine dernière, c'était la fête des Lumières en fait. Ah oui, c'est quoi Alors la fête des Lumières, c'est une grosse fête à Lyon. C'est la plus grosse fête lyonnaise. Euh... Alors moi qui habite à Lyon, c'est à la fois la... une des grosses fêtes internationales de Lyon, mais en même temps c'est le pire week-end parce qu'il y a 4 millions de personnes qui arrivent en 4 jours à Lyon. 4 millions 4 millions. Alors que Lyon, euh, je crois que le centre de Lyon, euh, même le Grand Lyon, c'est 1,5 million d'habitants. Donc euh, on voit débarquer des touristes euh, tout le week-end et beaucoup de lyonnais s'en vont en fait pendant la fête des Lumières. Mmh. Moi je suis restée parce que mes parents sont venus. Donc j'ai pu profiter de la fête des Lumières tout en essayant d'éviter les touristes quand même. Mmh. <rire> Donc voilà. Alors en quoi ça consiste la fête des Lumières Alors la fête des Lumières au départ c'est une fête religieuse. Mmh. Donc euh, j'ai pas les dates en tête exactement, mais c'est à la fin du 19e siècle. Euh, L'origine, en fait, ça serait que euh, la peste s'est arrêtée aux portes de Lyon. Et les échevins euh, ont promis euh, d'installer une statue de la Vierge Marie sur la basilique. Euh, et ils devaient installer cette statue le 8 décembre 1850 quelque chose, on va dire. Et euh, il y a eu une inondation. Euh, du, de l'atelier de l'artiste. Donc la, euh, la mise en place de la statue a été repoussée. Mais les Lyonnais auraient apparemment, euh, de manière tout à fait, euh, comment on dit, de manière spontanée, spontanée voilà, mis des, petits, euh, des petites lumières à leurs fenêtres pour remercier la Vierge. Donc ça vient de là, en fait, la fête des Lumières. Ça, c'est l'origine, mais aujourd'hui, c'est devenu une énorme fête où on met en lumière la ville, où on met en vraiment en lumière tous les bâtiments. Donc il y a des spectacles vraiment son et lumière qui, qui sont mis en place et c'est devenu très très connu. Moi, quand je suis arrivée à Lyon, il y a 10 ans, c'était pas aussi énorme. Euh, et donc c'était vraiment, moi, mes soirées étudiantes de la fête des Lumières, c'était, on allait faire un tour en ville, il faisait froid, on buvait du vin chaud... Euh, voilà et maintenant c'est vraiment une grosse grosse fête qui attire beaucoup de monde. Donc cette année en fait j'y suis allée avec mes parents parce qu'ils n'étaient jamais venus à la fête des Lumières à Lyon et euh, on est allé faire un tour le vendredi soir sur euh, la plus grande place. Enfin, je crois que c'est la plus grande, mais c'est aussi la plus moche. Belle hein. Belcouan, c'est une place qui est très, très vide. Mais là, il y avait un super spectacle avec une, euh, des images sur la grande roue, diffusées sur la grande roue, avec des, euh, des énormes boules en plastique où l'image traversait d'un lieu euh, d'une euh, sphère à une autre, en fait. Et c'était vraiment chouette avec feu d'artifice, il y avait la mise en lumière aussi, il y a une statue de Louis XIV sur la place Bellecour, Et là la statue a été complètement mise en lumière où euh, il y avait l'œil du cheval qui brillait, enfin c'était assez incroyable, ah ouais. c'était vraiment joli là. Euh, après on est remonté un peu jusqu'à la place des Jacobins où il y avait en fait... Sur la Presqu'île, qui est vraiment le centre de, de Lyon, il y a différents euh, spectacles « Son et lumière. Et il y en a un autre vraiment très grand qui est à la Place des Terreaux. Ce sont des très grands bâtiments où il y a une projection sur trois murs. Donc c'est assez impressionnant, c'est vraiment joli. Puis c'est un moyen de redécouvrir la ville en fait, parce que euh, tous ces bâtiments, quand on habite à Lyon, on les regarde. Mais là, euh, c'est un moment, euh, c'est un peu magique je pense pour les enfants. Euh, moi je commence à être un peu blasée là, parce que j'habite à Lyon, etc. Mais c'est vraiment joli quoi. Donc voilà, et puis on a bu un vin chaud parce que c'est la tradition du vin chaud et euh, on a fait une bonne balade avec mes parents et c'était très sympa. T'as mangé des marrons chauds aussi Non, on n'a pas mangé, on a, on a juste bu un bon vin chaud. Non. On a fait une balade et puis après on est rentré parce qu'il y avait déjà quand même beaucoup de monde. Et moi, j'avoue que je ne suis pas fan des endroits où ça brasse beaucoup de gens comme ça. Donc, on a fait un tour le vendredi soir et le samedi soir, on a démissionné parce que quand on a vu le nombre de gens qui traversaient le pont à côté de chez moi, le pont de la Guillotière, on s'est dit que non, on n'allait pas sur la presqu'île. Donc, on a fait un petit tour dans les quartiers autour où il y a des petites mises en lumière beaucoup moins impressionnantes. Hein, mais euh, c'était assez sympa, on s'est baladé. Mais c'est vraiment un week-end où on peut profiter de la ville en ayant le courage d'aller dans la foule, en fait. C'est surtout ça. <rire> Donc voilà, la fête des Lumières à Lyon, c'est vraiment sympa. Quoi. Et tu recommanderais à des gens qui ne connaissent pas Lyon de venir à ce moment-là pour découvrir la ville Pour découvrir la ville, bah oui, c'est un petit côté euh, magique, quoi, la Fête mmh. des Lumières. Euh, la ville est vraiment mise en valeur, en fait, c'est ça qui est chouette. Donc euh, oui, il faut, faut se dire qu'on y va, et même s'il y a des gens, bah, c'est pas grave, il faut y aller une fois, quoi. Mmh. Je pense que c'est quand même sympa de le découvrir. Et ce logique, ça doit être compliqué, alors si on ne on connaît pas des Lyonnais qui peuvent nous éperger. Oh, oui, c'est compliqué de se garer, c'est compliqué euh, de trouver un appartement. C'est réservé hyper à l'avance, maintenant. Mmh. je pense. Euh, mais il y a de plus en plus de Lyonnais qui partent pendant la, la Fête des Lumières et euh, qui louent leur appartement. Oh oui. Donc il y a plein de solutions comme ça de plus en plus. Nous on s'est dit que l'année prochaine on serait pas là mm. et qu'on allait louer l'appartement parce qu'il est assez central. C'est un moyen de gagner un peu d'argent sur son loyer mm. et, euh, et de faire profiter euh, à quelqu'un d'autre en fait. Mm. Ça, peut être, ça peut être sympa. Non, bon, bon, Donc voilà pour la Fête des Lumières. Eh ben, merci, ça donne envie de découvrir Lyon. et venir sur... à Lyon, c'est trop beau. <rire> on va suivre le conseil. Merci beaucoup.